Bonjour tout le monde, aujourd'hui, le 26 octobre 2019, donc c'est samedi, il est 6h22. J'ai décidé de prendre mon enregistrement vidéo sur Facebook et l'enregistrer sur YouTube pour pas le perdre. Euh, cet enregistrement-là, c'est un peu euh, une forme de, de, de détresse pour les gens qui se battent pour la langue. C'est une détresse, dans le sens où, ici, pour sauver, pour sauver la, la, la langue française, on a oublié qu'on pouvait avoir une culture euh, par l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique qui nous permettait euh, de parler aussi bien l'anglais que le français. Donc, on devait enseigner les deux langues, ici au Québec comme au Canada. La seule façon de manipuler un peuple, c'est de le confiner à une seule langue d'expression. Une seule langue. Nous, ici au Québec, c'est le français. Et ailleurs, au Canada, c'est l'anglais. Donc, euh, si euh, on se bat, on est obligé, comme moi, si je veux que les Anglais m'écoutent, je suis obligé de faire traduire simultanément mes conférences. Et ça, ça veut dire que euh, la traduction n'est pas nécessairement exacte et euh, le gouvernement, vous savez comme moi, qu'il nous ment. Le gouvernement nous ment depuis 1968, donc euh, on ne peut pas croire en nos gouvernants. on ne peut pas confier euh, tout simplement ou abandonner euh, nos droits à la protection du Parlement du Canada ou du Parlement du Québec, c'est la même chose. N'oubliez pas que les Québécois qui sont élus à Ottawa, ben, ces gens-là euh, savent actuellement que le Québec, depuis 1968, est sorti du Canada et que l'avocat Benoît Pelletier, qui était un ancien député ici au Québec, a déclaré en 2007, dans une conférence à l'Association des souverainistes du Québec, que la loi C-12 de 1975, pas de 1980, non, de 1975, la loi C-12 qui est la loi qui constitue la charte des droits et libertés de la personne du Québec, mais cette loi-là n'est pas une loi. Pourquoi elle n'est pas une loi? Parce qu'elle vient de l'Assemblée nationale du Québec. Elle ne vient pas d'ailleurs que de l'Assemblée nationale du Québec, et l'Assemblée nationale du Québec n'est pas une législature, c'est un conseil d'administration enregistré au registraire des entreprises sous le numéro 88, 13, 81, 8000, au registraire des entreprises qui appartient au revenu Québec. Donc c'est pour ça que les juges, les avocats et les notaires sont obligés de vous punir si vous refusez de ne pas payer des impôts parce que vous savez qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas de droit, qu'il n'y a pas de constitution ici, et que qu'automatiquement, euh, si vous décidez de contester ça, les juges vont vous punir alors que le juge n'a pas le droit de payer de l'impôt. Lui, il a fait la faculté de droit à l'université, lui, euh, il a été praticien en droit, donc comme avocat de pratique pendant dix ans pour être devenu juge. Lui, il est au courant qu'il n'y a pas de droit, qu'il n'y a pas de loi et qu'il n'y a pas de constitution. Puis ça, c'est tous les avocats, que ce soit Guy Bertrand, que ce soit euh, Benoît Pelletier, que ce soit Lucien Bouchard qui est un avocat, que ce soit euh, euh, généralement tous ceux qui se présentent euh, comme euh, candidat à une élection et qui sont avocats aussitôt qu'ils sortent du barreau du Québec, ces gens-là, mais ben, le barreau du Québec n'a plus euh, de crédibilité, n'a plus d'intégrité, il est malhonnête. Euh, il ment, il trompe, il camoufle. C'est un une institution de perfides personnages qui font serment de confidentialité de ne jamais révéler les vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice. Et moi, je connais toutes les vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice tant au Québec qu'au Canada. Donc, euh, on envoie l'enregistrement immédiatement. Et euh, ensuite de ça, on verra euh, à faire d'autres choses là-dessus. Donc, allons-y, gamins. Euh, moi, je c'est certain que je ne peux pas gagner, je ne peux pas avoir perdu non plus, je n'ai pas voté parce qu'on n'a pas voulu que je fasse. Parce que les directeurs euh, de l'État civil, Stéphane Perrault, son commissaire est de côté à Gatineau. Euh, m'ont dit que, étant donné qu'il y avait une erreur sur mon identité, m'ont dit « Écoutez, vous allez juste euh, vous présenter euh, au bureau de scrutin avec euh, quelqu'un euh, qui est capable de prouver que vous demeurez à, à cette adresse-là, à la même adresse que lui. » Et c'est tout. Ça ne prend pas de, de permis de conduire de photos, d'empreintes digitales, euh, euh, savoir si c'est un casier judiciaire ou non. Ça ne prend absolument rien de ça. Absolument rien. Fait que euh, j'ai trouvé ça un peu spécial et quand j'ai vu ça, ben, j'ai envoyé un courrier recommandé au directeur général des élections à Gatineau, euh, Stéphane Perrault, c'est sans doute un avocat, et euh, son collègue Yves Côté qui est commissaire. J'attendais une réponse et puis mon m'ont jamais répondu. Donc, euh, j'ai pas pu voter. J'ai pas pu exercer euh, ce fameux droit de vote-là qui fait que vous savez que voter, c'est donner euh, une signature, c'est un chèque en blanc qu'on donne au gouvernement pour lui permettre euh, de, de nous voler. Hein? Donc, c'est pour ça que toutes les parties arrivent avec euh, des milliards de cadeaux à gauche et à droite. Tout le monde, tout le monde qui veut être élu arrive avec des milliards de cadeaux. Ça, c'est très, très important de comprendre ça. N'oubliez pas que c'est ce, vos taxes et vos impôts qui vont payer ça. N'oubliez pas ça. Euh, je me souviens, dans la revue McLean, euh, dans laquelle euh, ils ont quand même dit, dans, de Justin Trudeau, que c'était un escroc. Euh, on s'est aperçu que le Parti libéral est rentré. C'est certain que la, la, la faveur populaire n'était pas du Parti libéral, mais je pense euh, du reste des partis politiques, entre autres... Euh, le Parti conservateur qui a quand même euh, euh, a reçu euh, quand même un, un grand vote de la majorité de la population canadienne. Euh, vous savez que c'est certain qu'on arrive, on essaie de faire, euh, comment je peux dire, donc, on va plutôt euh, euh, s'arranger pour dévier un peu, des sujets de l'économie pour parler de la laïcité. À savoir si euh, on a le droit d'être laïque ou non, euh, si la loi sur la laïcité répond à nos valeurs, euh, à nous ici, euh, si c'est vraiment dans notre culture, dans notre patrimoine euh, collectif, euh, ancestral. Parce qu'oubliez pas que euh, c'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent ici euh, depuis euh, un bon nombre d'années. Pourquoi? Parce que on ne s'est pas euh, reproduit ici. Donc, la démographie euh, ici au Canada a tombé carrément à zéro. Puis, pour remplacer ça, mais ça prend des gens à, à l'extérieur. Mais, euh, pour certaines femmes, il y en a qui n'aiment pas ça, que je leur dis ça. Puis, pourtant, là, moi, là, euh, euh, je ne suis pas contre quoi que ce soit. Moi, je suis d'accord avec euh, la, la décision de chacun. Mais, euh, je me souviens que, on a le droit de mourir dans la dignité, bien qu'on sait qu'il y a beaucoup d'enfants, actuellement, qui se font tuer. Hein? Ah, regardez, c'est beau, ça. Il y a beaucoup d'enfants qui, qui se font tuer par, par leurs parents. Pourquoi? Hein? Est-ce que c'est mourir dans la dignité, ça? Euh, il y a des gens qui se suicident à cause de notre système politique ici, à cause de notre système judiciaire. Est-ce que c'est mourir dans la dignité? Est-ce que... Là, vous ne m'aimerez pas là-dessus, là, parce qu'André Houchier en a parlé. Est-ce que l'avortement, euh, c'est mourir dans la dignité pour un enfant? Pour un enfant, je dis bien un enfant. N'oubliez euh, pas que dans le code criminel, l'article 223.1, le code criminel stipule à quel moment nos autorités publiques décident à quel moment un enfant devient un humain. C'est l'article 223.1 du Code criminel canadien. Donc, euh, vous, là, vous m'écoutez, là, Louis saint Patrick euh, Rankine, euh, Daniel Desjardins, Marie-Lise euh, Ders, euh, Jean-Pierre Blackburn, euh, Jacques Picard, euh, Kevin Robidor, puis, euh, OK, il hein, y en a plusieurs. Claude Lucier. Euh, Aujourd'hui, ben, j'ai décidé justement de, de sortir un peu de, de, mon terrier. de mon terrier ou de mon terroir. C'est certain que je n'ai pas de vignoble, mais euh, mettons que je prends un tueur de vin de temps en temps, ça fait du bien. Mais euh, si on vient à nos moutons, je vais vous dire franchement, on est vraiment des moutons. N'oubliez pas que SNC-Lavalin, ok? a été, c'est un dossier qui a été déjudicialisé avant même d'être judicialisé au criminel Ça, c'est la même chose que moi. Quand on m'a tout simplement accusé de voleur, euh, l'automne dernier, j'ai reçu une lettre, euh, ça, ça vient des caisses populaires des Jardins, et euh, j'ai reçu une lettre, puis euh, c'est euh, un monsieur euh, Gauthier, Stéphane Gauthier de la Château du Québec, qui m'a téléphoné, qui m'a dit « Écoutez, euh, il y a une poursuite judiciaire contre vous. » Alors, je lui dis « En quel honneur, ben, il dit « Là, là, il va faire une déposition, on va aller vous chercher et tout ça. » Bien, je lui Il n'y a pas de problème là-dessus. » Puis là, il commence à me jaser, à me parler un petit peu. Puis là, tout de suite, j'ai découvert que c'était le fameux dossier d'un mandat poste, un mandat universel, c'est-à-dire de la Caisse populaire des Jardins qui payait des amendes euh, à la cour. Donc, euh, j'avais soi-disant perdu. Et là, ben, dans le dossier en question, j'étais poursuivi par le barreau du Québec parce que paraît-il que j'enseignais le droit sans être membre du tableau de l'Ordre des avocats. Si je me souviens bien, le dossier, c'est 500 61 24 088 C'était en 2008. Et c'est Gaston Gauthier, le président de la corporation Barreau du Québec, qui, était, euh, qui plaidait au nom du Barreau du Québec contre moi. J'étais devant le juge Louis-Hollegault. Et louis ben a renversé euh, les décisions euh, du, juge Jean Pierre, euh, du juge Pierre Fontaine de la Cour municipale de Montréal, euh, qui a reconnu la distinction entre la nature humaine et la personnalité juridique. Euh, Il a aussi renversé le juge Orlego, euh, Louis Hollogaud, Legault, la décision de son collègue de la Cour du Québec, qui est le juge euh, François oui. Godbout, okay, à Québec, euh, qui avait reconnu la distinction lui aussi entre la nature humaine et une personnalité juridique. Et, et finalement, ce juge-là de la Cour du Québec a renversé la décision du juge Rénal Fréchette de la Cour supérieure qui lui aussi a reconnu la distinction entre la nature humaine et la personnalité juridique. Donc on appelle ça ici l'anarchie, et n'oubliez pas que la Côte du Québec a été créée en 1988, sans constitution ici, sans rien. Donc euh, on peut dire aujourd'hui qu'on est bien parti, et euh, le fait d'avoir euh, élu encore un nouveau le Parti libéral avec euh, Justin Trudeau, euh, qui a déjudiciarisé euh, le dossier de snc Lavalin pour revenir plus tard et donner, euh, quel, faire quasiment des excuses. Mais oui, il n'y avait pas le choix. Pourquoi faire des excuses? Parce qu'il savait qu'il s'en allait lui-même dans, dans un précipice. Là. Vous comprenez? Ça ne tenait pas de vous, son affaire. Mais on n'a pas de mémoire. Hein? Je me souviens, là, ça n'existe pas ici. Donc, le dossier cyr lavalin ça s'est éteint tranquillement. Vous avez, vous aussi, la commission Charbonneau. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame euh, Franche Charbonneau, le juge, euh, applaudissait tout sait à la fin quand ils ont rendu le jugement. Et tout ça. Et puis, euh, euh, il, y eu, il y a eu des sentences bonbons là-dedans. Euh, ils ont pris quelques victimes. Parce que moi, je dis que c'est des victimes, parce que ceux qui ont fait de la prison là-dedans, alors qu'il y en a plusieurs de nos députés, ministres, qui auraient dû être emprisonnés immédiatement. Le dossier Jean Charest, pas terminé de Nathalie Normandoux, ce n'est pas terminé. Il attend de, simplement l'arrêt Jordan, là, de façon à ce que ce soit périmé. Hein? L'instant, soit périmé, parce que ça, ça a duré trop longtemps. Hein? Et puis euh, euh, C'est comme ça que ça fonctionne ici. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution, il n'y a absolument rien. Donc, vous avez voté, vous, avez, vous êtes allé en élection, le, le 21. Euh, vous avez élu ici... Euh, j'avais choisi, oui, euh, le Bloc québécois. J'étais à la direction du Bloc québécois à l'époque de Lucien Bouchard et de Michel Gauthier, donc euh, j'étais dans Pierre Fondelard. C'était Jean-Guy Plante qui était mon président. Et euh, vous savez qu'aujourd'hui, ben, euh, euh, étant donné que le Bloc québécois n'ose même pas dire depuis 1968 que le Québec, c'est un pays depuis 1968, quand ils ont créé le Parlement du Québec en 1938. Sans loi. Quand ils ont créé l'Assemblée nationale du Québec en 1938. Sans loi. Parce que l'Assemblée nationale, la loi de l'Assemblée nationale, c'est la loi A23.1 de 1982. Donc, pendant 14 ans, l'Assemblée nationale a fonctionné sans loi. Faisait n'importe quoi ici. C'est en violation de l'article 71 à 80 de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique de 1867 puis en 1982, l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui est arrivé? Elle n'a pas signé la Constitution. Pourquoi? Parce que c'est un Parlement du Québec, avec une Assemblée qu'on appelle l'Assemblée nationale de 1968. Puis vous savez que cette année, depuis le 21 mars 2019, il y a deux assemblées au, au Parlement du Québec. l'Assemblée générale de François Paradis, sans aucune loi, du Québec, mais par la loi Z03 du fédéral, qui est une loi qui stipule que les lois habilitantes ne sont pas législatives. C'est les juges qui font des lois. Donc, la juge Chantal la marche avec le cabinet Janssen incorporé. Hein? Se, sont, se sont placés contre moi. J'étais au dossier, j'étais l'intervenant pour pouvoir euh, servir un peu de médiateur, si vous voulez. Donc, j'étais pas plus pour l'Assemblée nationale que pour la partie poursuivante, qui était le barreau de Montréal et le barreau du Québec. J'étais là pour essayer euh, d'amener euh, ces gens-là à, à se comprendre d'une certaine façon, parce que j'en connais beaucoup et je suis capable, j'étais capable simplement de proposer des choses. Mais euh, Jansonne s'est mis à représenter l'Assemblée euh, générale de François Paradis, alors qu'il représentait la partie poursuivante qui était le barreau de Montréal et le barreau du Québec. Parce que la défendresse c'était l'Assemblée générale du Québec et l'Assemblée nationale. J'ai le jugement. C'est bien écrit. Assemblée nationale de Jacques Chagnon et Assemblée générale de François Paradis de la CAC. Donc, euh, si on revient à nos moutons, on va revenir à la laïcité, c'est peut-être un petit détail euh, dans votre vie, mais euh, je vais vous lire le projet de loi 21, ce n'est pas une loi, c'est un projet de loi. C'est pareil comme il disait la loi 19, la loi a euh, fait du Québec, euh, la loi de l'Assemblée euh, sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et, et, et, euh, de la Nation du Québec. L'Assemblée, c'est ça. Sur les droits fondamentaux de la Nation québécoise aussi. Donc, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'en l'an 2000, ils ont quand même pris un projet de loi, puis ils ont fait la loi E20.2, euh, e qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec. Et euh, c'est devenu tout simplement la Constitution du Québec. Alors que... Euh, on sait que dans la loi de l'Assemblée nationale, à l'article 15, ils disent bien qu'un député, un, un candidat élu pour devenir député à l'Assemblée nationale doit prêter serment de respecter la Constitution du Québec. est en train d'enregistrer la le le du Québec alors qu'on qu chose sur de pas Facebook la pour, Facebook fédéral, pour pas le je perdre. Mais la Constitution du Québec, mais personne n'en parle. La loi E20.2, personne n'en parle, pour personne qui veut en parler, le Québec, c'est un pays depuis 1938. Et euh, vous avez beau élire le, le Parti québécois, le Bloc québécois, n'importe quel parti séparatiste, comme le Parti libéral du Québec, comme le Parti Québec solidaire, jamais personne ne va vous dire que le Québec, c'est un pays depuis 1938, et que le fédéral vient voler votre argent ici. Parce qu'oubliez pas une chose, c'est que si on s'en tient seulement aux taxes sur l'essence, aux taxes sur les biens et services. Non pas sur l'impôt, mais les taxes sur les biens et services. Si on s'en tient seulement à ça, le fédéral vient chercher de l'argent ici, mais la question de venir chercher de l'impôt dans vos poches, ça, il n'y a pas de droit. La loi de l'impôt sur le revenu du Québec, la loi, 20 point, la loi I3, excusez, la loi I3 de 1985, stipule dans la définition du mot « loi », loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Il n'y a pas de loi ici, et c'est un Parlement à Québec depuis 1968. Et quand vous écoutez Benoît Pelletier, en 1975, lors d'une assemblée à l'Association des, des séparatistes du Québec, ou des, des souverainetés, ou des associations comme ça, il a débattu, c'est-à-dire, il a confirmé que la Charte des Vos et des Libertés de la personne du Québec Chapitre euh, euh, C12 de 1975, n'est pas une loi. Il l'a bien dit lui-même c'est ce n'est pas une loi. Hey, on est en 1972. Euh, on est en 1975, quand ils ont fait la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Et il a dit lui-même que la Charte n'est pas une loi. Donc, c'est à cause de l'Assemblée nationale. Puis là, ben, imaginez-vous que euh, Chantal Lamarche, le euh, juge de la Cour du Québec, une juge de la Cour du Québec, c'est pas la Cour supérieure, là. Mais ben, elle, si vous voulez, il n'y a pas plus de loi ici, là. Puis, euh, écoutez, c'est moi qui ai débattu en 1997 euh, contre l'abrogation de l'article 93 qui abolissait l'enseignement de la religion catholique et protestante au euh, Québec. J'étais devant l'honorable juge Ginette Pichot la Cour supérieure. La juridiction, c'était un 05, c'était pas un 17. C'était pas le Code civil qui débattait. Non du tout. Ça n'entrait pas dans la compétence du Code civil. Et le Code civil n'a plus d'origine depuis 1980. Au chapitre 39 de 1980, il n'y a plus de Code civil ici. Il n'y a plus de Common Law. Ils ont tout aboli ça, puis en commençant à neuf, au complet, en 1980. Donc, euh, écoutez... Euh, je vais vous peut-être un petit texte. J'ai mis quelque chose sur YouTube, mais les gens ne le regardent pas. Je suis peut-être bloqué aussi, c'est possible. Donc, je dis ici, le directeur général des élections, Stéphane Perrault et son commissaire Yves Côté, m'ont forcé à voter, avec comme seule preuve d'identité le locataire du bail qui prouvait que j'étais un des occupants de ce domicile-là par la loi imaginaire, la loi du domicile du pays, 1938, du Québec. Je n'ai pas voté, hein? vous comprenez bien que je ne voulais pas violer aucune loi, parce que je sais au moins qu'il y a des gens que pour pouvoir rester au Canada, ici, ils doivent avoir des pièces d'identité, mais ils doivent être citoyens. Un citoyen, qui soit citoyen canadien ou qu'il soit citoyen québécois, vous savez qu'un citoyen, c'est une personnalité juridique qui a seulement un nom de famille, par un titre « Monsieur, madame et mademoiselle », et qui a un numéro d'assurance sociale par son prénom. Mais un prénom, ça, ça ne regarde pas personne. C'est privé, c'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit de l'utiliser. Euh, ils n'ont pas le droit d'utiliser le prénom, je vais vous dire en vertu de quel jugement. C'est en vertu du jugement du juge Serge Champoux, ici à Québec, euh, au dossier 455-01-011755-117 qui interdisait euh, de poursuivre quelqu'un qui porte un prénom sans nom de famille. Et étant donné que c'était un monsieur Tomic qui était son prénom, ben il a dit M. Tomic, vous êtes acquitté parce que euh, c'est monsieur le, votre nom de famille qui devait paraître, et non monsieur Tomic, qui est un prénom. Donc, euh, je continue ici. Rien et aucune pièce d'identité n'était requise, ni passeport, ni visa, ni carte d'assurance maladie, ni photo, ni numéro d'assurance sociale, ni permis de conduire, ni certificat de naissance, ni identité de l'employeur, ni le numéro de téléphone, ni un bail de location, ni un folio bancaire, ni une preuve d'existence juridique et judiciaire de Revenu Québec et de Revenu Canada, OK? Il euh, n'y a rien. Euh, ni euh, une facture euh, d'Hydro-Québec euh, ou de Bel canada ou euh, de Vidéotron, ni un certificat de baptême, ni une empreinte digitale, ni une signature, ni une preuve de titulaire de droit, et aucune preuve d'assujettissement à un droit et à un devoir de débiteur de payer des impôts ou de payer une dette privée ou une dette publique quelconque sans connaître la capacité physique et mentale de celui qui n'a pas été invité par le directeur général des élections et son commissaire parce que je n'ai pas été invité. J'ai demandé qu'on m'invite parce qu'il avait fait une erreur sur l'identité. Ils n'ont pas voulu corriger ça. Donc, automatiquement, j'ai été refusé. Je n'ai pas eu le droit de vote. À cause de ce que je viens de vous dire là, euh, pour que l'individu clandestin puisse se prévaloir d'un droit de vote, parce que là, je devenais clandestin, à cause de leur comportement, du comportement du directeur général des élections et, de son, comité, et son commissaire, euh, clandestin, puissent se prévaloir d'un droit de vote en toute clandestinité. N'oubliez pas, souvenez-vous que les gens souffrent d'Alzheimer, d'incapacité mentale, ou détenus dans un milieu carcéral, euh, ou euh, des gens âgés qui n'ont souvent pas conscience de ce qui se passe là, euh, peuvent et doivent voter, qu'ils soient ou qu'ils ou qu'elle ne soit pas titulaires de droit sur le territoire continental canadien, lequel territoire est confirmé sans constitution, il n'y a pas de constitution ici, c'est de l'Afrique, il n'y a pas de droit il a plus rien ici, sans droit et sans loi des personnalités juridiques inanimées, parce qu'oublie pas qu'une personnalité juridique, on, on appelle ça un nom légal, inanimé, sans date de naissance, et ça, ça a été prouvé par les directeurs de l'État civil, qu'une personnalité juridique n'a pas de date de naissance et est inanimée. Par leur prénom, parce qu'un prénom, qui n'est pas un nom de baptême, devient un pseudonyme. Et par leur surnom, parce qu'un surnom, c'est un nom de famille, le surnom, ça c'est écrit... Dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante du ministère de la Santé publique, on appelle ça la formule D. Euh, et en marche, c'est bien écrit qu'un citoyen canadien ou américain, ça c'est la mienne, là, ma formule D, là, ça qui est écrit, n'a ni race ni peuple. Ils ont effacé ça aujourd'hui parce que vous autres, vous êtes jeunes, vous ne connaissez pas ça. Mais vous n'avez ni race ni peuple. Vous ne faites pas changement de moi, je suis encore vivant ici, il je pas de race n'ai pas de peuple. Parce que je ne fais pas partie d'une race ou d'un peuple. J'ai mes documents, je suis encore vivant. Donc, euh, ce nom de famille, patronymique, matronymique, représenté par des humains de conception naturelle, son on appelle ça un baptisé. C'est quelqu'un qui est spirituel. Vous comprenez Parce que je me souviens, j'apprenais à l'école, euh, qu'est-ce qu'un humain Un humain est composé d'un corps matériel et d'une âme spirituelle. C'est comme ça est temporel, parce que dans le fond, on va mourir un jour. Euh, mais nous sommes tout simplement, euh, nous provenons par la loi sur les laboratoires médicaux, euh, nous provenons d'un enfant qui est inanimé. Parce qu'ils disent bien qu'un enfant fétal, c'est un défunt. Un enfant fétal, c'est un défunt éponyme. C'est la loi qui dit ça. Alors que l'embryon, ça y en parle pas. L'embryon, c'est le début de la naissance de la vie d'un enfant dans le saint sa Et fétal, selon l'article 1J à l'ARQ 1972, chapitre L-0.2. Mais là, ils ont, étant donné qu'ils savent que je le sais, ils ont supprimé, ils ont aboli cet article-là. Mais c'est pas grave. Moi, je l'ai l'article. Je l'ai imprimé avant que ça disparaisse. Et selon l'article 223.1 du Code criminel canadien. Vous pouvez, qui le veut vous là, qui si m'écoutez, vous pouvez, qui le veut, annuler votre vote après le scrutin dévoilé. Vous pouvez le faire. Mais pour ça, il faut que ce soit des gens qui ont du courage. Il faut que ce soit des gens qui sont capables de se regrouper. Il faut que ce soit des gens qui ont une mémoire concernant, entre autres, la commission Charbonneau, concernant SNC-Lavalin, ce qui s'est passé là-dedans. Concernant euh, le fait que nous sommes des consommateurs et que vous savez que vos impôts, c'est pas ça qui fait que vous, vous pouvez consommer. Au contraire, chaque fois que vous donnez de l'argent en impôt sur vos revenus au gouvernement, vous vous enlevez votre capacité de consommer. Donc, vous vous enlevez votre capacité de faire tourner l'argent et d'activer l'économie sur notre territoire canadien ici en payant des impôts. Mais le gouvernement ramasse ça, lui donne ça à des compagnies qui créent des emplois. Parce que c'est ça qui est important, c'est créer des emplois pour les syndicats, les payants pour les syndicats. Donc, en créant des emplois, automatiquement, ça va rapporter des impôts au gouvernement. Donc, les employeurs, eux autres, ils n'en payent pas d'impôts. Même si ils vous disent qu'ils en payent, savez-vous qu'un juge n'a pas le droit de payer d'impôts? Parce qu'il sait, le juge, lui, il a fait la faculté de droit, il est au courant. Il est au courant qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution ici, il n'y a pas de droit, il n'y a rien. Le juge qui paye des impôts se sont revenus, sachant, ayant été avocat pendant dix ans de temps, ayant fait de l'université la faculté de droit, sachant qu'il n'y a pas de droit, qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a absolument rien ici, s'il paie des impôts, il devient complice. Il est là de collusion, il vole la population. Et c'est lui qui va vous mettre en prison si vous décidez, vous autres, si vous êtes poursuivi par Revenu Québec ou Revenu Canada. Et n'oubliez pas que tout, tout, tout au Canada appartient à Revenu Québec au complet. L'Assemblée nationale est enregistrée au registre des entreprises de Revenu Québec, la Chambre des communes, le Sénat canadien, la Cour d'appel du Québec, la Cour supérieure du Québec, les cours municipales, les cours euh, provinciales, euh, les cours euh, la Cour du Québec, c'est pas une province ici, oubliez ça. Chaque fois qu'on dit que le Québec est une province, on vous ment. C'est plus rien le Québec. C'est pas une province, c'est un État national en vertu de la loi E20.2, qui est la loi de l'État national du Québec. Donc, quand on met ça sur un jugement, quand on met ça sur une procédure judiciaire, quand on met ça sur un acte notarié, quand que ces gens-là, ces professionnels-là, mettent sur leurs documents la désignation de province pour le Québec, le document ne vaut plus rien. Il ne vaut rien. Et quand vous signez un document dans ce temps-là, vous le signez complètement en haut de la feuille. Jamais en bas. Jamais. Vous signez en haut de la feuille de la première feuille. Pas de la deuxième. Ni de la troisième. De la première feuille. N'oubliez pas que vous signez à la place, au nom et pour le compte, de la personnalité juridique inanimée, qui n'a pas de date de naissance et que nos gouvernements nous ont confiés. Dans mon cas à moi, je suis baptisé Jacques-Joseph-Antoine-Pierre. Les deux parlements m'ont confié jacques Normandin avec le numéro d'assurance sociale 231-249-525. Et quand j'ai passé en cours pour être emprisonné pour l'impôt à la demande, justement, de, du revenu national, c'était Gaston, euh, c'était Guy Fontaine qui était avocat à DOC dans ce dossier-là, Ben, euh, automatiquement, euh, ils ont euh, tout simplement euh, euh, condamné M. Normandin, alors qu'un nom de famille, ça n'a pas de vie, ça, ça regroupe une association de personnes, c'est une corporation, et euh, il a dit que genre, genre, -Antoine, Jacques, Jacques-Joseph, Pierre-Antoine, Jacques-Antoine, et tout ça, c'était toute la même chose. Il a raison, euh, parce que, justement... Euh, le, le juge Serge Champoux euh, lui il a rendu jugement dans le dossier de Drazen Tomic et puis c'est le dossier 455-01-011755-117 et euh, il a tout simplement acquitté euh, le monsieur Tomic parce qu'il n'y a pas aucun constat d'infraction ni aucune réclamation qui peut se faire au nom d'un prénom parce qu'un prénom n'a pas de date de naissance et c'est inanimé. C'est le directeur de l'État civil qui a confirmé ça par écrit avec son sceau. J'ai le document là-dessus. On continue. N'oubliez pas ça. Ça en tout le reste. Après ça, là, la discussion, c'est entre vous et eux autres qui nous ont fait signer. Vous faire ce que je vous dis là. Non. La signature, c'est ça qui fait fonctionner tout le système canadien puisqu'il n'y a pas de loi, puisqu'il n'y a pas de droit et il n'y a pas de constitution. La seule chose qui permet aux avocats, aux notaires et aux juges, aux comptables, de pouvoir euh, euh, se garantir, c'est votre signature, parce qu'ils savent tous qu'il n'y a pas de droit, qu'il n'y a pas de loi et qu'il n'y a pas de constitution ici, au Québec comme au Canada. Donc, euh, vous avez le droit d'annuler votre vote, comme je dis annuler votre vote après le scrutin dévoilé. Donc, euh, je dépose ce commentaire public comme victime juridique et judiciaire des membres, tous azimuts provenant du barreau du pays 1930. Donc, euh, vous savez que... Quand que vous avez coché votre bulletin de vote, c'était votre signature. C'est une signature, ça ne prenait pas plus que ça. Puis Une signature, vous savez comme moi, c'est un barbeau, c'est n'importe quoi. C'est pas un autographe. 68 Québec, n'oubliez pas que la sûreté pas de la deuxième, ni de la troisième, de la première feuille. N'oubliez pas ça, ça en est tout le reste.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 N'oubliez pas que la Sûreté provinciale du Québec a perdu la désignation de provinciale en 1968 pour devenir la Sûreté du Québec. Donc, tout le monde le sait, la Sûreté provinciale du Québec a perdu la désignation provinciale quand on crée l'Assemblée nationale du Québec en 1968. Mais vous ne vous en souvenez pas, ou bien on ne vous l'a pas enseigné, vous savez, moi, je suis ici, là, je vous parle comme ça. C'est pas pour me faire aimer. Ceux qui m'aiment, ils m'aiment. Ceux qui ne m'aiment pas, je les aime. pas compliqué. Euh, J'ai écouté un monsieur tantôt, là, euh, euh, concernant euh, un conflit qu'il y a avec euh, d'autres personnalités et tout ça. C'est un gars qui est bien courageux. Je vais vous dire franchement. Mais moi, ça, là, ça fait longtemps que... Euh, que je, je, je, ça me passe dix euh, mille pieds par dessus la tête. Parce que dans la vie, pour avancer, il ne faut pas se faire aimer, il ne faut pas se faire haïr. Il faut tout simplement s'arranger pour dire la vérité. Puis les gens qui nous reprochent quelque chose n'ont qu'à faire la preuve de ça, ou nous demander de justifier si c'est vrai. Si ces gens-là ne vous demandent pas de justifier les propos qu'ils ont contre vous, c'est parce que vos propos ne valent absolument rien c'est perdre de la salive pour rien. Écoutez, euh, je vais lire un petit peu la, la, la, le projet de loi sur la laïcité, puis on, on pourrait raisonner ça. Euh, projet de loi numéro 21, loi sur la laïcité de l'État, considérant que la notion québécoise a des caractéristiques propres, dont sa tradition civilisme. <coughs> Civiliste. La civilisation, c'est pas religieux, ça. La civilisation, c'est pas spirituel, ça. C'est une organisation sociale. Ce qui est civilisé est social. Des civilisations, il y en a dans tous les pays, dans toutes les races, dans toutes les religions. C'est des sociétés. qui sont plusieurs membres. C'est des communautés. On appelle ça des communautés. Appelez ça comme vous voulez, des associations, peu importe. Dont la tradition civiliste des valeurs sociales. C'est seulement une société. C'est jamais un individu. Des valeurs sociales distinctes et un parcours historique spécifique. C'est quoi notre parcours historique spécifique, nous, si ce n'est pas nos ancêtres, qui viennent de l'Église catholique ou de l'Église anglicane ou de l'Église protestante ou des, de l'Église, tout euh, simplement, orthodoxe, juive ou, ou peu importe, parce qu'ici, quand même, on a bâti ça là-dessus. On n'était pas un chican, les Juifs avaient le droit euh, de pratiquer leur religion comme nous, euh, les catholiques, comme euh, les protestants. N'oubliez pas que l'article 93 garantissait l'enseignement religieux catholique et euh, protestants dans toutes les écoles du Québec. Donc, euh, et c'est moi qui a débattu, et j'ai perdu là-dedans. C'est moi qui a débattu contre l'abrogation. On avait 240 000 signatures qu'on a déposées à Lucien Bouchard, et jamais, jamais. Puis là, vous voyez, euh, Jean Cabrassard avec Roméo Leblanc, le gouverneur général, ça se donne une bonne poignée de main, en disant, on a abrogé l'article 93, alors qu'on n'a pas signé la Constitution en 1982. Ça va bien, Hein, hein? On est quoi, nous autres? On a peur de quoi? Est-ce qu'on vous enseigne ça à l'école? Non. Considérant que l'État du Québec est fondé sur des assises constitutionnelles, c est, c est, ça ne peut pas être plus faux que ça. Il n'y a pas de constitution ici, sauf la loi 20.2 qui a fait du Québec l'État national du Québec en l'an 2000. La loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national. Donc, on dit, ici, considérant en vertu du principe de la souveraineté parlementaire. Oui, le Parlement de la souveraineté. Ça vaut qu'un souverain, c'est quelqu'un qui est en dehors du droit. Quelqu'un qui est en dehors des obligations de débiteur. C'est ça, un, un souverain. C'est pour ça qu'on attaquait que les juges, les avocats et les notaires, pas les notaires, les juges et les avocats du haut du Québec attaquaient les fruits dans en domaine. Ça a passé à l'émission Enquête à Radio-Canada. Ils ont volé la famille Dubois Notre-Dame-des-Bois, Jean-François, pierre du Dubois, puis j'étais avec leur compagnie de construction. Et moi, ils ont jamais voulu que je fasse faillite. Ils ne voulaient pas. Mon nom était là. Ils me connaissaient. Non, ils font faire faillite aux autres alors que je suis dans la même compagnie, mais moi, je n'ai pas de droit de faire faillite. Écoutez, ça que un vol de Martin Bureau, juste tout. Pas pied là. Vous donne dit non Ces gens-là, là, ils étaient obligés de faire ça. Ils étaient obligés de faire ça. Parce que le supérieur leur a ordonné de faire ça. Ils étaient obligés de faire ça. Martin Bureau est obligé de voler. Pareil comme le juge tout. Ils ont été obligés de voler aussi dans l'affaire de Gold de l'Estie, dans lequel j'étais président de God de l'Estie. C'était sur un acte notarié. Vous savez quand on dit qu'on est obligé de voler. Euh, C'est la même chose euh, quand on m'a demandé euh, de donner la date de naissance euh, euh, et le numéro d'assurance sociale, de donner le numéro d'assurance sociale de Jacques Normandin, et ensuite de tout ça, sa date de naissance, alors que j'ai un, un document du directeur de l'État civil qui confirme que Jacques Normandin Jacques n'a Normandin pas de date de naissance. Il l'a confirmé. Parce qu'il est sur le talon du certificat de naissance, et sur le talon du certificat de naissance, il n'y a pas de numéro d'inscription de naissance. Le numéro d'inscription de naissance, il est sur la partie supérieure, puis il s'adresse à Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, survenu inopinément le 13 juin 1951. Pas date de naissance, là. C'est survenu. Ce n'est pas tout simplement un événement, une date de naissance. Il est survenu inopinément, comme un cheveu sasso, le 13 juin 1951. C'est ça une personnalité juridique. Alors que tout ce qu'il y a sur la partie supérieure du certificat de naissance du directeur à l'État civil ne paraît à nulle part sur le talon où c'est écrit Jacques Normandin en réversion, « reverse refund » qu'on appelle, et où... Mais est écrit en rouge votre valeur. Ma valeur à moi est de plus de 13 millions de dollars. C'est la sûreté qui est garantie par l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec qui n'est pas une loi. C'est pour ça que les juges n'ont pas le droit d'en parler puis n'ont pas le droit d'appliquer puis n'ont pas le droit de respecter l'article 1 parce que la loi C12, je dis bien la loi C12 de 1975, n'est pas une loi. Et quand on utilise le mot « loi », c'est comme quand on utilise le mot « province » pour le Québec, alors que le Québec n'est plus une province depuis 1968, puisque la sûreté provinciale du Québec est devenue, en 1968, la sûreté du Québec. Ils ont abrogé, ils ont supprimé la description. La, la désignation de province pour le Québec. Avec Linda Lemay et, euh, et ses enfants et tout ça. Écoutez, euh, pareil comme euh, la famille Jean-Pierre Van à Hemingford. Il y avait six enfants. Ils ont mis cette famille-là à la rue. Lui avait une belle propriété. C'était un manoir. Il faisait de la culture euh, biologique et tout ça. Ils l'ont lavé. Et moi, ben, ils ont essayé de m'interner euh, à l'hôpital euh, à Saint-Jean-Sécheliaux sur au département psychiatrique. Euh, J'étais supposé d'être 72 heures euh, en observation. Puis euh, je n'ai pas fait 21 heures et mon sacre d'erreur, il y avait hâte de partir, il y avait hâte que je m'en aille à maudit. Je vais vous dire, franchement, mais ça, je vous poserais ça une autre fois. Parce que là, on n'a pas le temps là-dessus. Donc, considérant qu'en vertu du principe de la souveraineté parlementaire, il revient au Parlement du Québec de déterminer selon quel principe et de quelle manière les rapports entre l'État. Et les, et les religions, pas sa religion à lui, parce que l'État n'a pas de religion. C'est des païens qui n'ont pas de religion. Ou c'est des athées. Vous comprenez? La laïcité, là, je vais vous dire, on, on, on va continuer là-dessus. L'État et les religions doivent être organisées au Québec. Considérant qu'il est important de consacrer le caractère prépondérant de la laïcité de l'État, de la laïcité de l'État, écoutez, euh, C'est pas l'État qui est laïque, là. L'État, elle veut pas de religion, pantoute. C'est la laïcité de chaque individu. Et ça, là, vous n'avez pas compris ça encore, non. C'est pour ça qu'il y a des conflits. Un individu n'est pas une nature humaine. C'est une personnalité juridique. C'est une personne physique par son prénom, et c'est une personne morale par son nom de famille. C'est ça un individu, ça n'a pas de date de naissance, sauf le nom de famille qui est né par la loi 6 du Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794. C'est là qu'ils ont créé euh, le nom de famille, et celui qui refusait un nom de famille était emprisonné et perdait ses droits. S'il avait pas eu l'abrogation de l'article 93 en 1997, on n'en serait pas rendu là. Il n'y aurait pas eu ces débats-là actuellement. Pour quelle raison? Parce que nos enfants, ils ne savent plus, là, je vous salue Marie, ils ne savent plus faire leur signe de croix. Ils ne savent plus leur notre père, plus, ils ne connaissent plus rien. Fini. Ils ont tout oublié ça. Parce que les parents ne peuvent pas l'enseigner, ils n'ont pas eu un eu en enseignement eux-mêmes. Donc, euh, euh, donc, on dit ici prépondérant de la laïcité de l'État dans l'ordre juridique québécois. C'est tout dans l'ordre juridique. Vous savez que le contraire de judiciaire, c'est légal et conventionnel. Le contraire de judiciaire, comme tribunal judiciaire, <coughs> judiciaire, le contraire de ça, c'est légal et conventionnel. C'est dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de De Hubert Reed. Et euh, vous savez que les tribunaux judiciaires, ici, c'est des tribunaux statutaires, c'est des, des cours d'exception, des tribunaux d'exception, et tout ce qui est statutaire et d'exception, c'est délictuel, c'est délinquant, c'est illégal et non conventionnel. Maître Huberry, oui. considérant l'importance que la nation québécoise accorde à l'égalité entre les femmes et les hommes, on est complémentaire, on n'est pas légal, on est, est complémentaire. On a besoin d'une femme, nous, l'homme. Et la femme a besoin d'un homme. Euh, S'il y a des communautés religieuses, puis il y en a qui ont décidé de faire le ou quoi que ce soit, c'est leur choix. Mais l'égalité, écoutez, ça c'est autant, c'est quasiment aussi ridicule que mourir dans la dignité alors qu'un enfant n'a pas le droit de naître dans la dignité avec tous les avortements qu'il y a là. Pourquoi? Parce que la femme, elle dit qu'elle est maître de son corps, et elle a le droit d'en faire ce qu'elle veut. Je suis bien d'accord avec ça. Je jamais je ne ma avec ça. Mais l'enfant, je veux l'entendre parler, je veux savoir si l'enfant, lui, est maître de son corps. Si lui, il veut que son corps euh, sorte et devienne vivant, comme moi je le suis aujourd'hui parce que je suis né, ma mère ne m'a pas aborté. Vous comprenez? C'est quoi le sens? Où est rendue la logique de notre humanité? Pourquoi? On est en train de s'éteindre ici. On est en train de s'éteindre carrément. Ils ont utilisé la langue pour, comme diversion. Le Québec là et le Canada devraient être bilingues. Moi, si j'étais bilingue, parce que je parle juste français, mais si j'étais bilingue, si je parlais anglais et français, tout le Canada serait au courant de ce que je fais, de ce que je dis. Je n'ai pas besoin de faire de radio ou quoi que ce soit. pas compliqué. Tout le monde le saurait. Mais, quand on n'a rien que langue, on est vraiment de se défendre. Parce qu'il y a des plus puissants que nous. La masse populaire au Canada, c'est anglophone. C'est pas francophone. Écoutez, 10% de la population, il y a eu un sondage là-dessus, 10% de la population du Québec croit en Dieu. Seulement 10%. 90% n'y croient pas. C'est un sondage qu'il y a eu. Alors que le territoire qui... Qui, est le plus, qui croit le plus en Dieu au Québec, c'est le Nouveau-Brunswick. À 47,5 Au Canada, 47, au ah. Canada je m'excuse, j'ai dit au Québec, mais c'est euh, le territoire qui croit le plus en Dieu au Canada, c'est le Nouveau-Brunswick. Écoutez, ah. okay. donc si on continue ici, considérant qu'il y a lieu d'établir un devoir de réserve plus strict en matière religieuse à l'égard des personnes exerçant, puis on parle tout le temps des personnes et de la société exerçant certaines fonctions se traduisant par l'interdiction pour ces personnes de porter un signe religieux dans l'exercice de leurs fonctions. Vous savez une chose, c'est qu'ici, là, essayez donc vous à l'extérieur, allez au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite. Bâtissez bon, tu sais, une église catholique, puis mettez une croix, puis vous vous promenez avec toutes vos choses, pensez-vous qu'eux autres vont vous empêcher ça? Non. Si vous l'interdisez, si eux autres vous interdisent ça, on a le droit d'interdire ça ici aussi. Vous comprenez? C'est pas un manque de respect, là. Pas du tout. Pas du tout. Donc, euh, moi comme on dit, c'est du donnant-donnant. Tu veux, tu acceptes, tu m'acceptes. On s'accepte. Mais si à l'étranger, on ne peut pas faire ça, alors qu'ici, on est obligé de renoncer à notre identité, de renoncer à nos ancêtres, à nos traditions ancestrales, à notre patrimoine religieux ancestral et tout ça, si on est obligé de renoncer à ça, on ne mérite pas de vivre, d'être une nation. On ne mérite pas de vivre comme nation. Vous comprenez? Comme peuple. Ben. On devient individuel. C'est tout. C'est pour ça qu'on on se ramasse à gauche et à droite, il y a des bonnes manifestations. On, on lutte euh, euh, pour des questions actuellement euh, de, écologiques, si on, on sait actuellement que euh, la terre est en péril, euh, la pollution est tout ce que vous voulez. Mais il y a beaucoup de choses là, qui nous concernent personnellement on devrait lutter pour essayer de garder notre identité ici. C'est important. Puis tout... Mais c'est difficile parce que le gouvernement a fait pour nous diviser individuellement, mais pour nous unifier en société, donc une seule religion, une seule langue, et ainsi de suite, pour pouvoir mieux nous manipuler, pour pouvoir mieux exploiter notre ignorance. Moi, je vous informe de certaines choses, de plusieurs choses, mais le gouvernement... Ça, jamais le gouvernement va vous dire ça. Un juge n'a même pas le droit de vous dire vos droits quand vous passez devant lui. Il le dit d'avance avant de s'asseoir sur son siège. Alors que son premier devoir, c'est de vous enseigner vos droits. C'est le premier devoir d'un juge. Sauf que, c'est comme euh, disaient justement certaines personnes... Euh, c'est des organisations secrètes, c'est des sociétés secrètes, c'est des gens qui font partie de groupes, mais qui doivent se conformer à ça. Puis là, ils veulent que nous, chaque individu...